J'aimerais demander à tous les ivoiriens des monuments priés pour Kérosène. Vous savez, aujourd'hui, Kérosène est l'une des plus grandes fiertés de la musique ivoirienne. J'assiste un peu à ce qui se passe. Et pour nous qui voyons la jalousie qui est en train de se faire autour de Kérosène, le nombre de personnes qui rêvent de lui faire les amours pour prendre son étoile, sont actuellement énormément déchaînés. Si un seul jour de votre vie, vous avez aimé Kérosène, qui est le seul artiste coupé, décalé, qui fait sortir des valeurs de Dieu, qui nous amène toujours à avoir de l'espérance, à ne le jamais nous décourager de la vie, nous devons prier pour Kérosène. Nous devons soutenir ce temps. Je vois des commentaires, je vois des personnes que lui a dit des choses sous l'effet de la colère, tout le monde a le droit d'être contrôlé un jour. Tout le monde a le droit d'en avoir marre. Kérosène a eu un fait une confession assez profonde que j'ai eu à lui J'ai parlé avec lui hier pendant au moins près de 30 minutes. Et j'ai compris une seule chose. Le problème de kérosène est un problème spirituel. Je demande aux hommes de Dieu de prier pour lui. Aux imams, de faire des bénédictions pour lui. à nos frères musulmans qui sont jeunes. De mentionner kérosène dans votre jeûne et dans votre prière. C'est un fils du pays. Kérosène a toujours eu la main sur le cœur à aider des veuves, à aider des orphelins. Je me rappelle ma dernière opération que j'ai eu à faire au niveau de Bobri pour aider près de 2000 veuves. Kérosène en a pris 500 en charge. Mes amis, ce tombe est un homme est un homme de cœur. Quand j'ai prié, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. ce homme est tenté. Il y a des artistes qui rêvent de prendre l'étoile de Kérosène, ça c'est clair. Parce que. Son, son avancée en trois ans a été un paroxysme de gloire. Et si nous ne prions pas pour lui, nous risquons de le perdre. On a perdu Arafat Arafatji. On a perdu le fondateur du de coupé des Calibres. On ne doit pas perdre Thérosen. Ne soyons pas là pour dire non, oui, il n'y a rien, non, Thérosène, on t'aime. Non, non, non, non. Le problème est un problème spirituel. Lorsque tu es tout le temps énervé, lorsque tu as vraiment donné toutes tes nerves et autres, c'est que des personnes sont en train de corrompre ton âme. Et ces personnes vont t'amener à commettre des fautes. Et à partir de tes fautes, ils vont commencer à te taper. Mes amis, Kérosène est un produit de la Côte d'Ivoire. Prions pour lui. Que Dieu vous bénisse. Shalom.